Bonjour, je m'appelle Marie Desplechin, je suis autrice pour les enfants plutôt, mais des fois pour les autres aussi. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà énorme. Alors ne change jamais, ça parle de deux choses. Ça parle de l'écologie et ça parle de l'enfance et la jeunesse c'est comment ce qu'on reproche aux enfants et aux adolescents peut s'avérer très utile pour les temps troublés vers lesquels on est en train de se diriger. Alors pour le zéro déchet, c'est une entreprise considérable, mais il y a des choses très simples à faire. Pour commencer, par exemple, je vous montre. Moi, j'ai un grand sac, un très grand sac, dans lequel je perds mes affaires, mais où je peux transporter un tas de choses. Et à l'intérieur de ce sac, magnifique, vous allez voir, j'ai un sac moyen, comme ça si je vais faire, si celui-là est plein ou alors ça me reste, bah, j'ouvre ce petit sac que je peux remettre ensuite, réutilisable. Et à l'intérieur de ce petit sac-là, je vais avoir des petits sacs comme ça. Alors ça, on en trouve de toutes sortes dans tous les magasins, où on peut aussi les faire soi-même. Hein. Donc euh, c'est encore mieux, j'imagine, mais enfin bon, je, voilà, je ne l'ai pas fait. Et comme ça, quand vous êtes dans le magasin et qu'on vous dit un sac madame, vous dites non merci. Et euh, déjà, si on éliminait les sacs plastiques, ce serait très bien. Bon, je ne vous parle pas des pailles plastiques, parce que je pense que vous allez tous renoncer. Y compris les gobelets en plastique, les assiettes en plastique, les couverts en plastique, ça n'existe plus. Mais le coût des sacs, ça n'a l'air de rien. Et vous allez voir, ça réduit quand même énormément le nombre de trucs que vous allez jeter dans votre poubelle. C'est si au courant de chez vous. Allez, oh, deux en général. C'est très bien, enfin, je suis pour tout. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, très grande échelle. Alors, ah non, on m'a trop merdé à l'école avec ça. Je vous dis, de ma vie, je ne ferai un plan. J'ai fait un plan pour un bouquin une fois, J'ai pas écrit le bouquin, j'avais la faim. Bah, C'est le vélo, mais on me les piques sans arrêt. Moi, je me suis fait piquer 20 vélos dans ma vie, les gars, j'en ai marre, arrêtez de me piquer mes vélos. Ouais, les deux. Ça répond pas du tout à la question, hein. <rire> <rire> Mais je suis persuadée que toutes les petites actions, elles servent. Que c'est pas vrai que ce qu'on fait à un niveau individuel, même une petite chose, ça sert à rien. C'est peut persuadé de l'inverse. Et d'ailleurs, il y a des, des tas de gens qui sont très sérieux, qui ont étudié la question, qui sont d'accord avec moi. Et vous, je suis sûr que la, la plupart d'entre vous ont déjà adopté euh, ces gestes de réduction de, de la nuisance. Continuez, moi je suis hyper prête à vous suivre. Et avançons tous ensemble vers le zéro ouest, en pratiquant déjà maintenant l'est ouest.